Mi place on ou d'où T'es forte l'umaï valente Mi place on l'ubat ou da la Força union, du memoria, bravour, y'a identita Mi place l'outuram Pichu Mi place l'émina Loupipip Mi place Schneiderli Verge mague ma classa Mi place tambengesan lou Street joker à l'oura, segura, ce qu'il s'écroule tout est Plus de l'Ojim. N'enfant ce Mi plazo méfi l'aigla like et gla, sue si, like l'aiglon, Propi mai e forte, mais Valente, mi place le tout ce mais c'est sûr nous nôtre, pas force à l'union, mémoire, bravoure, identité, mi place le et plus verte, plus percutante, mi place nous de l'homme, et lui, caractère, c'est mi place le d'ante, qui est solide, et mi place dans aussi, et mi le ou et mi place le aussi, Porto ndi louquoi <pouh> <pouh> <Il Le> Rivaudo <bardou pouh> dello Cim <pouh> <Il> Rivaudo <bardou. pouh> nel van pantalla <pouh> Mi place l'oubeusteu l'ou distribue tout Mi place <pouh> l'ou d'olberg <pouh> que planta lu <pouh> <uté>. Mi place <pouh> tombé à <a> tal lu <pouh> Mi place tombé à ma vie vers la su Mi place C'est un qui que tu joues en place Et le favori, mago mago, le de Sanissa et dégumesquissa.